BFM Business. BFM Bourse. Partageons nos valeurs. Nos idées de valeurs valeur et de placement socialement responsable. L'ISR continue de monter en puissance. Les flux continuent en effet de converger vers cette thématique qui ces dernières années a plutôt davantage rapporté que les autres. Et vous allez voir qu'une des façons d'investir socialement responsable c'est de le faire à travers des sociétés qui présente la meilleure satisfaction client. Claire Berthier vient de nous rejoindre, responsable de l'ISR chez team Finance. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur notre plateau. La satisfaction client, ouais, c'est une thématique pleinement, pleinement ISR à Complètement Guillaume. D'abord parce que la satisfaction client, c'est quoi C'est un critère ESG, c'est même un critère d'impact d'ailleurs. Et ensuite parce que nous qui l'avons mis au cœur de nos gestions depuis plus de dix ans, ce qu'on a vu depuis dix ans, c'est quelque chose vraiment d'assez incroyable. Et de deux façons, en fait. D'un côté, les entreprises. Parce que si on veut avoir des clients qui sont satisfaits sur la durée, bien évidemment, il faut avoir des employés qui sont engagés. Il faut mettre le client au cœur des décisions. Et en plus, il faut avoir une empreinte environnementale plus faible. Mmh. Ça, c'est le côté entreprise. Mais on a aussi le côté client. Et ce qu'on a vu depuis 10 ans, c'est que le client est devenu ISR. Pourquoi Parce que... Si vous prenez, par exemple, les intentions d'achat en 2009, et ben en 2009 vous aviez à peu près 26% des clients qui voulaient avoir un impact environnemental limité. Et en 2019 ils sont plus de 60% ah ouais. et voire 80% à essayer de limiter leur impact général dans leur consommation. D'accord, mais comment est-ce qu'on mesure la satisfaction client Il y a plein de forums sur lesquels les gens peuvent dire ce qu'ils ont pensé de telle ou telle entreprise. On se fie au forum ou on se dit, bon, les forums, c'est quand même du doigt mouillé Ah non, c'est... <rire> C'est pas vraiment notre façon de faire. Si vous voulez, nous on a une depuis donc depuis dix ans, on a développé des outils à la fois en interne, en externe, et en fait on travaille avec des instituts de sondage. On travaille avec une quarantaine d'instituts de sondage. En particulier, on a un partenariat exclusif avec Ipsos depuis 2011. Donc euh, voilà, ça fait quelques années. On va arriver à la dixième édition de notre baromètre Ipsos Trustee. On a interroge plus de 100 000 clients dans cinq pays en Europe. Mmh. Donc euh, on a une base de données, on a 35 000 points de données sur 5 000 entreprises. Donc euh, on va un peu plus loin que les euh, et parce qu'un groupe affiche une bonne satisfaction client, il est forcément ISR. Amazon, Amazon, c'est l'un des groupes qui affiche l'une des meilleures satisfactions clients dans le monde. Est-ce que c'est forcément l'ISR Amazon Alors, là-dessus, c'est assez intéressant parce qu'on a vu les choses évoluer. C'est-à-dire qu'on a vu les taux de satisfaction de clients d'Amazon baisser ces dernières années. Et pourquoi Quand on demande aux clients, bah justement parce que ces attentes environnementales elles montent, parce que les attentes sociales, bah on voit bien que c'est plus compliqué. Par contre, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'ils avaient été capables d'écouter ces attentes et de faire évoluer leurs pratiques. Donc là-dessus, on reste investi mais euh, on fait pas attention. Alors, vous allez justement nous apporter des idées de titres qui affichent une belle satisfaction client et du potentiel pour la suite. La satisfaction client, ça apporte... De plus en plus aussi de la performance financière pour ceux qui investissent dans les différents titres, c'est un critère de performance financière également ah, Complètement, enfin, ça se comprend assez intuitivement, hein. mais derrière il y a plus de 40 années d'études ouais. académiques en marketing qui le montrent. Et en fait il y a trois leviers, parce que quand vous êtes satisfait, qu'est-ce que vous faites bah, Vous restez, vous ouais. êtes fidèle, hum. donc euh, ça euh, c'est assez simple, il y a, euh, en gros on dit souvent que 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise vient des 20% des clients les plus fidèles. Ensuite vous êtes satisfait, vous faites quoi Vous en parlez autour de vous. En gros, vous recommandez, ah oui. et du coup... Euh, c'est forcément... du marketing gratuit, le bouche-à-oreille. Et oui, vous savez combien ça coûte pour un client, enfin pour une entreprise, si de garder un client plutôt que d'en acquérir un nouveau ben, Ça coûte cinq fois moins cher. Donc euh, ça, c'est des marges en plus, et en tant que financier, on aime beaucoup. Et il y a autre chose qu'on aime beaucoup, vous savez, c'est le pricing power. Parce que les entreprises qui savent satisfaire à leurs clients, eh ben, euh, elles vont pouvoir augmenter leur prix. Oui. Et un client satisfait, il va, juste, il va être prêt à payer plus de 25% plus cher. Ouais, mais il sera euh... moins satisfait demain Non, il n'y a pas le risque ah, Pas forcément. Si tant que ses attentes sont, euh, sont respectées, il est prêt à payer 25% plus cher. C'est euh... beau. Alors voilà une thématique socialement responsable. De plus, la satisfaction client, vous proposez chez Trust Team ce crible d'inspection, de sélection des valeurs à travers les fonds que vous proposez. Quelles sont, allez, s'il fallait en citer une ou deux, quelles sont les valeurs que vous choisiriez de mettre en avant aujourd'hui pour illustrer cette thématique de la satisfaction client Alors aujourd'hui, il y a une valeur qui est très intéressante qui s'appelle PetSatom. Vous connaissez Pestatome Ça parle d'animaux de compagnie, non, du coup Exactement, c'est okay. le leader des animaleries en, euh, en, au UK. Et donc, euh, là où on l'a connu, bah, comment on l'a connu via Ipsos, euh, donc nos partenariats, en 2014, on voit que ça a des de satisfaction stratosphériques, à plus de 91%. Euh, et euh, comment c'est possible bah, C'est possible parce qu'ils ont des employés qui sont engagés. Euh, et c'est possible aussi parce que dans toutes leurs décisions, toute leur décision, ils vont penser à qui À leurs clients. Et là, c'est vrai, ce qui est assez génial, c'est qu'ils ont un comité RSE à leur board qui s'appelle Pets Come First. Donc c'est non seulement le client au cœur, mais c'est en plus l'animal oui. qui est au cœur de tous ces raisonnements. Alors, vous souriez, ça prête à sourire, mais derrière, il y a des résultats financiers qui sont vraiment très intéressants, parce que ces clients fidèles, bah, ils appartiennent à des clubs VIP, où ils sont prêts à rester, à payer plus. Et oui. c'est vrai qu'un client qui est omnicanal, qui est dans ces clubs VIP, il est prêt à dépenser plus de 8 fois ce que dépenserait un client classique. Donc vous amenez votre animal de compagnie euh, une, dans, dans, dans un magasin. Après, vous le faites toiletter. Mmh. Vous pouvez avoir le service vétérinaire. Et donc, euh, de ça, depuis le chiot jusqu'à euh, à l'âge. Magnifique. À... Et ça marche. Hein, boursièrement, je vois sur 3 ans, performance plus 130%. Mmh. Sur 5 ans, 52%. Ouais. Oui. Pets at home voilà et puis une autre valeur il nous reste 30 secondes malheureusement ASML que vous, euh, que vous jugez positivement aussi sur ce critère de la satisfaction client Exactement je trouvais intéressant de parler d'ASML parce que la satisfaction client c'est le B2C mais c'est aussi le B2B on a de nombreuses études qui le montrent et là encore c'est dû à des salariés qui sont engagés et ça permet d'avoir de très belles performances financières Oui vous, vous appelez ça ASML les pelles et les pioches du digital tiens Ah bah oui ouais. complètement ouais. c'est parce qu'on euh, parle beaucoup des semi-conducteurs mais pour faire des semi-conducteurs Bien, il faut des machines à sml et ils ont su créer avec leurs clients un monopole technique euh, mmh. inégalé. Sur 5 ans, plus 500 ce titre ASML qui est présent dans vos fonds chez Trust mais et dans notre portefeuille BFM responsable aussi. Voilà, dont on parle chaque lundi pour le coup. Merci beaucoup, Claire, d'être passé nous voir. Claire Bertier pour Trust Team Finance. Voilà, ce nouveau critère d'investissement pour l'ISR. Ce n'est pas un nouveau critère d'ailleurs. Hein. Vous l'explorez depuis de nombreuses années, mais on essaie de le faire découvrir aujourd'hui à ceux qui nous suivent sur BFM Business. Bon retour. Merci, Merci d'être passé nous voir. Le CAC 40 est toujours en légère hausse, Wall street en légère baisse. On sera avec Sabrina Quagliozzi en direct de New York dans un instant pour le suivi de la séance américaine. A tout de suite donc sur BFM.